Bonjour, c'est Jules Verne. Je suis descendu dans les fonds marins. Et pour avoir un peu de lecture, j'ai emporté ma Kobo Aura H2O totalement étanche. J'ai été défié au Ice Bucket Challenge par mon ami Ernest Hemingway pour lutter contre la maladie de Charcot. Et je vais donc plonger la tête sous l'eau, en quelque sorte. <rire>